On a décidé euh, de créer un festival euh, éthique pour les entrepreneurs et pour les créateurs, pour montrer qu'on peut changer le monde. L'initiative c'était de mettre... Euh, au centre des activités professionnelles mais qui encore plus, euh, elles, valorisent l'humain en fait. On le voit un peu comme un triangle, il bah, y a euh, entreprise égale méchant, mais il y a aussi euh, éthique égale euh, bénévolat. Mm -hmm. Et non, on, on s'est dit, mais non, en fait, il y a plein d'entreprises, on en rencontre plein, des acteurs, des, des jeunes, des moins jeunes, fin, mais en tout cas, des gens qui, qui sont professionnels, qui font ce qu'ils aiment et qui le font avec tout leur cœur. Quoi. Et, et ça marche. Ils arrivent à générer de l'argent pour créer après d'autres projets et faire des petits et puis faire des grands aussi. Et, et ça, en fait, il faut que ça se sache. C'est euh, à peu près 25 entrepreneurs qui se sont, ou créateurs, qui se sont euh, retrouvés ce jour-là. En gros, le bilan de la journée, tu vois, c'est des gens qui sont venus, qui nous ont dit, ben bah, en fait, merci, merci, vous avez réalisé vos projets, nous maintenant, on sait que c'est possible, donc en fait, on va se lancer. Donc, quand quand entends ça, tu te dis, mais ouais, en fait, il faut que ça sache que les initiatives, fin, on peut les porter jusqu'au bout et que ça va en inspirer d'autres. Un point commun si tu veux à tous les trois c'est qu'on fait partie euh, d'un mouvement euh, de créateurs engagés et qui ont envie euh, de se fédérer de se rencontrer euh, entre eux pour euh, bah, en fait pour changer le monde le fait d'agir ensemble on a créé on était déjà amis mais enfin ça crée une relation complètement différente ensemble on a vécu que ce qu'on aime, c'est possible de le faire. C'était toujours se dire, oh, « Mais attends, mais t'as as, as vu tout ce que t'as déjà fait T'as vu l'énergie T'as vu ta tes qualités de communicant ?» Tout le temps, tu sais, on, on a valorisé le bien, on a valorisé l'autre. Et de ça, en fait, est née une confiance les uns dans les autres, une confiance en nous et en nos valeurs. C'est une pépite. Et ça, tu vois, c'est éternel. Et ça, c'est une grande, grande satisfaction d'avoir vécu ça et d'avoir pu partager à d'autres que ouais, c'est possible. En fait, c'est ma vie de faire ça, de valoriser ce qu'il y a de bien, de le mettre à l'honneur, de dire que, ben, il y a des pépites dans ce monde et qu'il faut les faire connaître. Ça me prouve que les valeurs en... auxquelles je crois, elles sont réalistes, en fait, et que je peux les vivre. Tu vois, pour moi, ce qui est essentiel, bah, par exemple, c'est la solidarité. Ou l'entraide, que des valeurs humaines pénètrent, tu vois, des domaines qu'on peut classer de mauvais ou d'entachés. Le fait que la société tourne autour du pognon, le fait que la société tourne autour de ce qui va pas de ce qui est mauvais. C'est toujours les infos négatives qui passent en premier, ou, ou l'être humain, c'est un loup, il va buter tous les autres. Enfin, la méfiance, etc. On en avait marre, tu sais, de ces entreprises qui sont pognon, qui sont business, etc. qui ont... Euh... Ben, on, on le dit maintenant, la première valeur, c'est l'argent. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça en fait, c'est l'humain et c'est ça qu'on veut remettre au centre. Et on s'est dit qu'on n'était pas les seuls à vouloir ça, qu'on n'était pas les seuls à le faire. Et donc, il fallait tout simplement se rassembler et le fêter. Une amie, Anne Cariou, donc qui elle est musicienne éthique, a eu envie de faire la pendaison de crémaillère d'une toute jeune entreprise à Annecy qui a, euh, disons, les mêmes valeurs que nous. Et euh, bah, elle est venue, elle nous a proposé l'idée, l'initiative. Et en fait, on s'est dit, mais attends, il n'y a pas qu'une entreprise qui fait des choses de folie. Il n'y a pas qu'une seule entreprise, en tout cas en France ou dans le monde, qui est euh, éthique. Il y en a plein d'autres. Donc on va, la, on va faire la fête de l'entrepreneuriat éthique. Et on a poussé encore un peu plus loin en se disant, il bah, y a les entrepreneurs, mais il y a aussi tous les autres créateurs. Au départ, on n'était pas bien consciente de tout ce qu'on vivait, bah ouais, une impulsion, un appel. Après, ben le truc de dire bah non, j'irai pas. Des étapes où euh, bah, les, les entrepreneurs nous encourageaient, nous disaient mais ouais, mais c'est génial. Après, ben des amis sur lesquels on pensait compter qui nous lâchent. Enfin, tu vois, en fait, on a passé plein d'étapes. En fait, on peut faire ce qu'on aime, ça peut marcher. Et en fait, plus on saura à le faire, plus on va s'entraider en fait à développer nos qualités, nos potentiels et à montrer à d'autres que ça marche. Bah, qu'on va tous se fédérer et que du coup, bah ouais, on arrivera vraiment, vraiment pour le coup à changer la société et à créer un nouveau monde. La persévérance, enfin de jamais lâcher en fait ces valeurs et qu'il faut y retourner, il faut continuer, enfin... On... Si on a quelque chose qui nous tient à cœur, faut se battre, ça c'est clair et net. Faut se bouger, quoi, c'est pas acquis. L'être humain, il est bon, il est créatif, il est grand, et que c'est ça qu'on doit mettre en avant, c'est ça qu'on doit fédérer et, et célébrer aussi, quoi. Mmh.